Hello, aujourd'hui j'ai décidé d'essayer de faire la trend pendant que c'est euh, le moment de la trend des pas dix mille ans après du euh, cold girl makeup. Euh, donc euh, on se maquille pour faire comme si on était dehors et qu'on avait très très froid et donc on avait les joues toutes roses et le bout du nez rose et que ça brille un petit peu parce que c'est givré et qu'il y a de la neige, tout ça tout ça. Donc je vais essayer de faire ça parce que ça va me permettre d'utiliser bah, quelques produits euh, que j'ai encore jamais utilisés dans ma collection. Notamment ce petit blush de Rare Beauty qui fait partie du petit coffret euh, de Noël. Euh, donc qui est un rose vraiment pétard, c'est la teinte Happy. Et également d'utiliser euh, la palette Stone Cold Fox. Donc, qui colle vraiment bien au thème, qui est une palette de chez Colourpop et qui est une palette uniquement de teintes froides. Donc pour faire ce maquillage, évidemment, il faut que je fasse euh, mon teint. Et euh, pour une fois, vu que j'ai les cheveux qui sont un petit peu longs et qui commencent à tomber sur mon front, je vais mettre hop, un bandeau histoire de les enlever de là. Et je vais commencer tout de suite avec la base euh, agrippante de chez Milk, la Hydrogrip. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée celle-ci. Donc c'est une base un petit peu collante qui va venir agripper euh, le make-up et comme fond de teint, je vais utiliser le good apple de chez KVD que j'ai en teinte light 008. Donc je vais l'utiliser avec euh, une éponge, frotte un petit peu parce que ce fond de teint, il est sous forme de crème un petit peu c'est pas très liquide. On est parti. C'est un fond de teint qui est assez couvrant. Descendu dans le cou. J'ai pas l'impression que ça fasse trop tâche. Bon, là j'ai quand même l'air d'être un peu en fantôme, en plus avec les éclairages que j'ai devant moi, et comme j'ai pas fait les yeux et que j'ai les yeux plus la peau des yeux plus foncée parce qu'elle est toujours assez desséchée. Euh, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière d'ailleurs, c'est parce que j'avais toujours des problèmes autour de mes yeux que je voulais laisser le temps à la à ma peau et à mes paupières, de vraiment bien récupérer, histoire que ça n'empire pas. Mais là, je pense que c'est bon pour me maquiller, mais ça reste quand même assez déshydraté, donc j'ai quand même bien hydraté, mais un petit peu foncé. Bah, au niveau du fond de teint, euh, il est toujours aussi top, ça a bien caché. Là, j'avais un gros bouton, Bon, forcément on voit quand même un petit peu, mais il était tout rouge. Euh... On voit plus, les quelques petits boutons. Là, pareil, j'ai un bouton, ça se voit plus. Au niveau de euh, l'anti-cerne, je vais prendre mon Tarte, le Ultra Creamy, en teinte euh, 16N. Euh, donc, comme j'ai un pontin un peu couvrant, je prends un, un anti-cerne un petit peu couvrant aussi. Je vais essayer de ne pas en mettre trop trop, parce que vous savez, c'est les gros applicateurs comme ça, euh, Tarte. Donc, je vais en poser un petit peu. Tac. Je vais faire trois petits points. Et je vais venir l'estomper avec ce pinceau là que j'aime beaucoup pour l'anticerne. C'est un pinceau de chez Zoeva, c'est le 146 qui est exprès pour le cerne Et donc je viens tapoter. En essayant de pas trop. Bon là je pense que de toute façon l'anti-cerne va se voir parce que comme j'ai le contour de l'œil tout déshydraté. Euh, bah forcément mes petites rides et ridules sont très très très euh, accentuées donc je pense que ça va forcément filer un peu dans les, dans les plis mais ça c'est pas la faute de lanti ni du pinceau, ni de quoi que ce soit ah, c'est déjà quand même un peu mieux <rire> vous voyez <rire> la couleur euh... Plutôt bien avec euh, le fond de teint. Ça c'est chouette. Ça s'est bien fondu euh, dedans. Hmm, on voit bien que le... mon œil gauche est beaucoup plus déshydraté que mon œil droit. <rire> Ça s'est rentré dans tous les petits plis. Je sais pas si vous verrez très très bien. Comme bronzer, je vais prendre le bronzer crème que j'ai dans ma palette Physician Formula. La All Star. Et donc c'est euh, celui-ci. Donc là je viens prendre un pinceau euh, plat comme ça là pour bien venir euh, tapoter. C'est très pratique pour les produits crème. Moi j'aime beaucoup ça, c'est un pinceau de chez Wet n' Wild. Donc je vais tapoter un petit peu avec mon pinceau. Et je vais venir tapoter légèrement sur ma joue. Et je, je vais y aller petit à petit. Là j'essaye de rester en dessous de ma pommette, sans aller trop bas non plus, en remontant un petit peu le long de la tempe. Vous voyez, ça définit juste un peu la structure de mon visage, enfin ça redéfinit. Voilà, pour faire un petit peu plus euh, apparaître euh, une espèce, une pommette. J'aime bien. Je ne suis pas sûre que je vais en rajouter. Je veux pas en faire trop parce que je vais un peu mettre l'accent sur le blush. Donc, euh, on va passer à l'autre côté. Là, je trouve que j'en ai mis un peu trop et un peu trop bas ici. Donc, je vais venir estomper ça avec l'éponge à, à fond de teint. Hop, mon éponge où il reste un petit peu de fond de teint. Et je viens tapoter ici. Et ça estompe. Voilà c'est parfait, j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup ce, ce bronzer, je ne pense pas à l'utiliser euh, très souvent comme il est dans une palette euh, à part, j'y pense pas nécessairement, mais il est très sympa. Ensuite toujours avec le bronzer, euh, je vais venir faire euh, mes tempes un peu ici pour les repousser et puis le haut de mon front pour essayer de euh, le rendre un peu plus petit pour essayer de repousser un peu cette partie là dans l'ombre du bronzer voilà je trouve que c'est pas mal donc ça crée une ombre ici pour creuser un tout petit peu de, des deux côtés et là, ici, ça ombre le dessus pour donner l'impression qu'en fait, bah, c'est un peu plus euh, reculé et donc que mon front est un peu moins grand. Euh, ensuite, je vais faire un tout petit peu l'ovale de mon visage juste ici, à cet endroit-là, des deux côtés et un petit peu sur le menton. Pareil, juste pour euh, donner l'impression... Ah, il y a une mouche. donner l'impression que, que c'est un peu plus euh, repoussé dans, dans l'ombre. Donc, je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça. Je vais prendre le même bronzer. Et donc, je vais essayer de ne pas partir de tout en haut, mais de juste faire la pointe du nez, comme ça, bien euh, en biais, pareil pour rentrer un petit peu cette partie-là, quoique là, moi c'est là que j'ai une petite bosse que euh, je veux essayer de rentrer, voilà, et ensuite un peu en diagonale, comme ça, aussi ça fait le nez un tout petit peu plus pincé, Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas très douée sur le contouring du nez. Et un petit peu en dessous du nez, c'est comme pour le menton, pour le faire rentrer, faire un peu plus son nez. Est-ce qu'on voit une différence Dites-moi, parce que je suis pas sûre. Ce <rire> n'est pas grave. Euh, alors, j'ai fini avec le bronzer. J'ai déjà l'air un peu moins d'un cadavre, quand même, je trouve. Et on va pouvoir passer au blush Rare Beauty, c'est peut-être celui que j'ai le plus envie euh, d'essayer euh, dans cette vidéo. Donc je vous ai dit la teinte Happy, qui est un rose vif. J'essuie bien le pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer et je vais l'utiliser aussi pour le blush. Donc là, le blush, je vais venir en mettre sur ma main, parce que ce, ces blushs-là de Rare Beauty, ils sont top mais ils sont extrêmement pigmentés. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un rose très, très vif. Et donc, je vais venir en prendre un tout petit peu. Je vais tapoter même un peu sur ma main, déjà. Et bon, d'habitude, je mets mon blush très haut. Mais là, comme on fait euh, l'impression d'avoir froid, etc., je vais peut-être faire un peu plus vers le centre des joues. Remonter un peu aussi, mais... Descendre un peu plus par rapport à ce que je fais d'habitude. Voilà, je savais que ce blush serait parfait pour faire ce genre de maquillage. Hop là, Vous voyez, j'ai froid et j'ai pas froid ici. <rire> Hop là Mais on en est pas mal là, je trouve que j'ai les joues bien roses. Et je vais en mettre aussi un tout petit peu bah, sur le bout du nez. Donc ça, je vais le faire, je pense, avec le, le pinceau que j'ai utilisé pour mon nez aussi. Euh... Celui-ci. Bon Ça, moi, j'ai déjà toujours le nez rouge <rire> parce que je suis toujours en train de me moucher. Donc là, ça va juste accentuer. Voilà, mon petit nez tout, tout rose. Mais là, là, on dirait que je viens de rentrer dans le froid. Bon, vu que j'en ai remis sur ma main, on ne va pas gâcher. Et <rire> je vais en remettre une couche sur les joues. Bon, je pense que là, on est pas mal niveau euh, joues rose, nez roses, j'ai froid. Euh, la question, c'est est-ce que je poudre ou pas Je pense que je vais poudrer quand même un petit peu, histoire que ça tienne. Donc, je vais utiliser la poudre qu'il y a toujours dans la palette Physician Formula. Ici, ça, c'est une poudre, poudre pressée multicolore, avec un gros pinceau poudre. Ça, c'est un color pop le F28. Je vais poudrer au moins la zone T et je pense que je vais quand même passer un petit coup hop, sur les joues juste histoire de fixer mais j'en mets pas trop trop, vous voyez ça a pas trop atténué, enfin j'ai pas l'impression en tout cas le, le blush et le bronzer mais ça va juste matifier un peu et permettre de fixer le maquillage voilà elle ne fait pas de texture. Elle est sympa. Enfin vraiment, je ne pense pas à assez souvent utiliser cette palette. Et elle est vraiment très bien. Les blushs aussi sont sympas. Et là, ici, on a un illuminateur que je vais utiliser parce que. Bah, alors celui-là, pour le coup, c'est des... des petites perles euh, donc, grises. Donc celui-là, il brille de mille feux. C'est des... des paillettes le truc. Mais donc là, ça va être bien. Puisque là, on va passer eh ben, à l'highlighter. Donc du coup, je vais utiliser celui-ci. Mais je pense que d'abord, je vais utiliser ma palette, euh, la Alchemist Holographique de chez KVD. Donc avec des highlighters comme ça. Donc il y a un rose et un bleu. Et je pense que j'ai envie de prendre le bleu pour en mettre un petit peu, pour faire rose bleu un petit peu le... Le combo glacé-givré. Je vais voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre avec un pinceau comme ça, highlighter de chez Colourpop, le F33. Je prends un peu de la couleur bleue. On met comme ça sur le haut de ma joue. Oh là, oui, j'en ai mis beaucoup. Et ça fait effectivement un effet glacé. Voilà, donc le rose avec des petits reflets bleutés. En mettre un peu sur l'arête du nez et le bout du nez mmh. c'est vraiment très très joli et puisqu'on n'est pas là pour faire quelque chose de pas très visible je vais venir prendre donc ces petites perles ici donc ça pareil je vais y aller un tout petit peu je tapote je sais même pas ça peut-être se voir sur le pinceau vous voyez déjà sur le pinceau que ça brille. Et donc je vais venir poser ça juste un tout petit peu. Voilà, j'ai posé juste avec mon pinceau. Je viens l'essuyer pour enlever ce qui restait, pour ne pas en mettre trop. Et là, je vais venir hop, étaler un petit peu de l'highlighter que j'avais déjà mis et donc ça rajoute je trouve que ça fait encore plus l'effet givré là l'highlighter juste kvd ça avait rajouté de, bah, un peu de couleur enfin la couleur bleue bon forcément ça illumine et là ça vient rajouter le petit effet givré oui, on le voit très très bien de ce côté là oh là là ah je suis fan de ces joues donc là, j'en ai fini pour le teint, donc je vais fixer le teint avec mon spray fixateur de chez euh, LH Cosmetics. Vous voyez que j'ai une coiffure magnifique grâce au bandeau. Génial. Bref, c'est pas là. vous n'êtes pas là pour ma coiffure. Alors, je me suis rapprochée un petit peu pour faire le maquillage des yeux. J'espère que vous y verrez mieux. N'hésitez pas à me dire si vous y voyez mieux que d'habitude, si vous voulez que je rapproche encore ou quoi. Euh, je teste différentes choses, hein, donc euh, donnez-moi vos retours, euh, toute critique constructive, euh, je, je prends avec plaisir pour améliorer la qualité des vidéos. Et donc, comme je vous disais, on va utiliser la palette Stone Cold Fox. Euh, et je pense que je vais faire quelque chose un petit peu bah, euh, gris-rosé, euh, en utilisant bah, un petit peu les marrons pour construire un peu d'abord le, le creux. Mais avant ça, toujours, on va mettre de la base à paupières. Donc là, je prends prendre celle de Beauty Bay. C'est la numéro 2. Donc celle qui est colorée euh, la plus claire. Je vais réutiliser le pinceau que j'avais utilisé pour l'anticerne. Je l'ai essuyé un petit peu. Voilà, de la base à paupières, ça aide toujours à ce que... Euh, les fards en fait agrippent bien sur la paupière, donc ça va aider à ce qu'ils tiennent plus longtemps et aussi à éviter qu'il y ait des chutes pendant qu'on fait le maquillage. Je vais commencer par mettre un fard beige, donc euh, bon là il euh, y a l'embarras du choix. Je pense que je vais mettre celui-ci qui s'appelle Trip sous mon arcade sourcilière. Donc pour ça je vais prendre un pinceau plat, ça c'est un pinceau Beauty Bay, le Hide and Seek. Non, Hide and Sleek. Attention, jeu de mots. Ah bah parfait, c'est la couleur de ma peau. Donc c'est nickel, ça permet de poudrer l'arcade sourcilière. Mais en tout cas, ça permet d'unifier un petit peu. Et puis si j'ai des fards qui montent jusque là, ça permettra d'estomper beaucoup plus facilement. Voilà, donc j'ai fait toute la partie en fait qui est au-dessus de mon creux paupière jusqu'à mon sourcil. Ça, ça me simplifiera la tâche pour venir euh, estomper mes phares Et je vais commencer par construire un petit peu euh, ma paupière et mon creux paupière avec un marron un petit peu foncé, mais pas trop. Et donc là, et eh ben oui, il il y a, <rire> a l'embarras du choix. De toute façon, je sais que comme ça, on dirait que les couleurs se ressemblent un peu toutes. C'est un petit peu le cas, mais au moins, ça permet d'avoir euh, différentes... Il euh, y, a, y a des marrons qui tirent euh, un peu plus sur du marron glacé, un peu plus sur du marron un peu plus chaud, du marron qui tire plus sur le gris. Il y a vraiment de tout. Il y a différentes intensités. Mais là, moi, je pense que je vais partir sur celui-ci, qui s'appelle Bold Type, avec bold comme euh, genre un, un rocher. Un pinceau estompeur, mais pas trop trop gros. Ça, c'est un Beauty Bay. C'est le bébé 204 j'en prends un petit peu et je vais venir le mettre dans mon creux paupière, je vais pas jusqu'à l'intérieur, je vais m'arrêter à peu près ici, aux deux tiers, là je laisse un, le tiers euh, intérieur, sans matière, et... Je vais venir allonger juste un tout petit peu ici sur l'extérieur, vers euh, un peu vers mon sourcil, mais sans aller jusqu'au sourcil. Là. Et je vais venir mettre aussi juste dans l'angle externe pour rejoindre en fait entre l'angle externe et là ce que j'ai fait au-dessus. Voilà, donc on voit, j'ai esquissé une forme et je vais en rester là pour l'instant avec cette couleur-là. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Sur euh, la paupière, je vais mettre euh, d'abord des fards euh, mat, et ensuite je viendrai mettre des irisés au-dessus. Donc à l'extérieur, je vais venir mettre ce marron-là, qui est un tout petit peu plus chaud, qui s'appelle Quarry Days. C'est un pinceau Colourpop, le E27. Et je vais venir le mettre sur le coin externe, sur à peu près un tiers de la paupière... Ensuite, sur le milieu de la paupière, je vais venir prendre ce rose-là, qui est un petit peu entre le marron et le rose, qui s'appelle Gravity Fields. Et à l'intérieur, dans le coin interne, je vais prendre ce rose-là, qui s'appelle Stone Age. Donc, je prends un pinceau un peu plus plat, euh, mais quand même un peu fluffy pour venir déposer ça. C'est le A de chez Jutibé. Donc là, je vais le mettre... Au milieu, c'est plus pour faire une base pour les irisés que je vais mettre ensuite. Donc je travaille pas spécialement les transitions. Après, comme c'est des couleurs assez neutres, les transitions se font plutôt bien toutes seules. Et je prends l'autre côté du pinceau pour venir mettre le rose un peu plus clair, le Stone Age. Voilà, donc là j'ai mis mes bases de mat. Et ensuite, je vais venir mettre... Euh, donc sur la partie externe, je vais mettre cet irisé-là qui s'appelle Caving In. Et ensuite, je vais venir mettre Mystery, qui est ce rose irisé-là, sur euh, le reste de la paupière. Et je pense que normalement, avec juste le changement de, de ton entre les deux roses, ça suffira à faire une différence. Je pense que le Caving In, je vais le prendre avec mon doigt. Ça rajoute juste un peu de paillettes. Il y a une base légèrement marron, mais c'est surtout des petites paillettes argentées. J'espère que vous, vous voyez quand même. Oui, ici, si, je pense qu'on voit les reflets. Bon, je pense que je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué les fards Juste, Je l'essuie un peu là sur ma serviette éponge. Et je vais venir prendre la teinte Mystery. J'espère qu'il ne va pas y avoir des chutes. Je pense que je vais mettre un petit, coup de spray fixateur. un petit coup de spray fixateur pour que ça tienne mieux et qu'on voit mieux les paillettes. Ah bah oui, là on voit clairement la différence. Et voilà, je pense que vous pouvez voir c'est très très joli paillettes et bon là c'est des reflets euh, rose argenté, hein, on n'a pas trop de trucs euh, holographiques mais je voulais quelque chose d'assez d'assez simple c'est vraiment très joli j'aime beaucoup en ratil inférieur je vais venir euh, reprendre le, le tout premier euh, phare que j'avais mis au début pour définir mon creux paupière c'était le bold type et donc je vais prendre un pinceau comme ceci un pinceau euh, pas très long euh, qui va me permettre et bien bien dense donc ça c'est un de chez zoeva c'est le 226 donc je vais faire euh, la moitié la moitié extérieure voilà ça donne un peu de définition à l'œil, je trouve je viens estomper avec le pinceau du début un tout petit peu. Pour ne pas avoir des lignes trop nettes et que ce soit bien fondu. Et voilà. Et en coin interne, prendre un petit pinceau comme ça. Ça, c'est un color pop, C'est le E29. Je vais venir prendre ce magnifique argenté qui s'appelle... Magnetic Moon. Hop, et on va venir mettre ça. Un peu de lumière. Oh là là. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, je viens de shooter dans mon trépied, donc le plan a peut-être changé. Désolée. Euh, je disais, je vais aller chercher des crayons à mettre en muqueuse. Euh, du liner, du mascara et des fossiles parce qu'aujourd'hui j'ai envie de mettre des fossiles. J'en mets pas souvent, mais euh, de temps en temps euh, c'est cool et puis ça m'entraîne aussi parce que comme j'en mets pas souvent, je suis pas très très douée pour les mettre. Donc euh, on va voir ce que ça donne. Je reviens et voilà. Alors j'ai fait un liner. Comme d'habitude, il a terminé un peu plus large que prévu parce que bah, je me suis un petit peu loupée quand j'ai fait le deuxième œil, donc j'ai essayé de rattraper sur le premier, etc. J'ai mis euh, en muqueuse supérieure un crayon noir de chez Colourpop et en muqueuse inférieure un crayon de chez Beauty Bay. C'est le Rose Pastel qui est la teinte Cotton Candy. Ensuite, en liner, j'ai utilisé le Man Eater de chez Tarte. Et en mascara, j'ai utilisé le The Real Magnet de chez Benefit. Et je vous reprends pour mettre les fossiles. Une aventure extraordinaire. Euh, donc j'ai cette boîte de fossiles de chez Révolution. Où il y en a euh, 8 paires. Hop. Dont une qui n'est pas là parce qu'il faudrait que je la nettoie. C'est une que j'avais mise euh, il y a longtemps, mais bon. C'est vrai qu'ils ne sont pas particulièrement euh, soft. Je pense que je vais mettre les plus soft qui sont ces ces ceux-là. Et je vais mettre un petit coup. Je vais repasser sur le liner, le liner que j'ai fait. Pardon, avec euh, le sublime, li, sublime Liner de chez Forever Lils. Euh, donc c'est un liner qui colle à la pression, c'est-à-dire qu'on va mettre, on va faire le trade liner et si on met quelque chose dessus et qu'on appuie, hop, ça va coller. Donc c'est pratique pour les fossiles. il y a NYX qui en a sorti un il n'y a pas très longtemps, parce que je crois que cette marque-là n'existe plus, ça avait été, ils avaient fait un peu le buzz il y a deux ans, ou un truc comme ça, mais NYX en a sorti un qui apparemment est très très bien, et j'achèterai celui de NYX une fois que celui-ci sera terminé, mais en attendant je vais utiliser celui que j'ai déjà. Donc, c'est une forme de liner et je vais repasser. Alors, j'ai une pince à fossiles de chez Doll Beauty. Je sais pas, j'ai toujours utilisé mes doigts. C'est la première fois que je vais utiliser la pince à fossiles. Et je vais venir coller comme ça. Donc, je colle au milieu d'abord. Ensuite je viens mettre le coin externe, donc pour coller il faut juste appuyer un peu sur euh, là où j'ai mis le liner quoi et euh, le coin interne mmh. ben, ça m'a l'air pas mal, ça a collé en tout cas je essayer de venir... Pré... Ah On ne se met pas la pince à fossiles dans les yeux. c'est de venir presser les fossiles avec mes vrais cils. Bon, c'est pas mal. Ça donne quand même un effet. Bon, c'est sûr qu'avec le gros liner comme ça, ça cache un peu l'effet euh, sur l'extérieur euh, des, des fossiles. Il faut que je me mette comme ça pour le voir. Et si je me mets comme ça, ça touche mon arcade de Ils sont très très longs ces fossiles. Je crois que je ne les ai pas positionnés exactement euh, <rire> au même endroit euh, les deux. C'est un peu étrange. Je pense que celui-ci, il, il va un peu plus à l'intérieur que l'autre. Bref, je pense qu'on va dire que comme ça, ça va. Bon, ça, ça... On voit clairement qu'il y a un effet. <rire> Je sais pas si c'est joli ou pas, mais ouais, je suis toujours pas convaincue. Je pense qu'il faut que je m'entraîne encore à poser des fossiles parce que là, ça fait... ça fait un peu bizarre. Je pense que le liner aide pas. J'aurais peut-être pas dû faire de liner en fait. Ouais, non, j'aime bien cet œil-là, mais j'aime pas cet œil-là, là, ça fait. ça fait bizarre. Bon, je vais réessayer avec les fossiles, je vais les enlever parce que ça m'énerve. Et on va finir avec les lèvres, et donc ça je vais prendre, je vais mettre du rose rose. Donc je vais prendre de chez Colourpop le crayon à lèvres en teinte au Snap et le Lipsticks en teinte Westy. Et ça c'est un rose froid, donc je trouve que ça va très bien avec ce maquillage. Bon, je pensais qu'il était un peu plus vif que ça. Bon, il est très joli, hein, mais pour euh, l'effet que je voulais faire euh, là, j'aurais voulu quelque chose qui se voyait un petit peu plus. Je vais essayer de rajouter au-dessus le Butter Gloss de chez NYX en teinte Tiramisu, qui est aussi un rose un peu froid, si mes souvenirs sont bons. Ouais, et ça, comme ça donne un petit côté brillant, je trouve qu'on le voit un petit peu plus. J'aime mieux comme ça. Chouette. Voilà, bah je pense que j'en ai terminé avec ce maquillage. Donc là, oui si on voit quand même toujours euh, les petites joues roses, le bout du nez rose. L'illuminateur, <rire> voilà, j'en ai mis bien la tonne. Voilà, donc bah, j'espère que ça vous a plu comme, euh, comme vidéo. J'ai essayé de plus détailler le teint que d'habitude. Donc euh, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour euh, être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. Euh, notamment, je pense que je vais pas tarder à faire une série de vidéos euh, Star Wars avec les palettes de chez Colourpop puisque j'ai toutes celles qui sont sorties à ce jour. Donc euh, bah, je vais faire des vidéos avec ces palettes-là très bientôt, soit au mois de décembre, enfin je pense euh, cet hiver, en tout cas. Donc si ça vous intéresse, euh, et bah, je serai ravie de vous avoir avec moi sur la chaîne. Et sinon, je vous dis à bientôt